L'affaire de la teste. Certainement le cas le plus étrange de ma carrière. Du jour au lendemain, la totalité de la ville semble avoir disparu sans raison. 25 587 hommes à retrouver. Aucune trace de conflit. Aucun signe de vie. Rien. Les rayons des commerces sont intacts. Pas de signe de préméditation. Quelque chose est arrivé. Mais ce quelque chose m'échappe. Dans les cas désespérés, aucune piste n'est à écarter. Même au milieu de l'inconnu. Discerner une logique, là où s'efface la frontière entre sérénité et danger. Et découvrir, derrière le hasard, une invitation préméditée. Pourquoi jouer avec moi Et pour quelle raison La prudence est de mise. Mais quand des vies sont en danger, que le temps joue contre soi, il faut savoir se jeter dans l'inconnu.